Somme d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique. Soit X1, X2, X3, etc., une suite arithmétique. Y1, Y2, Y3, une suite géométrique. Pour tout naturel N strictement supérieur à 0, on pose Zn égale Xn plus Yn. C'est une autre suite, bien sûr. Sachant que Z1 égale 1 que Z2 égale 8, Z3 égale 10, et Z4 égale 32, trouvez Z5. Comment faire Comment faire X1, X2, X3, une suite arithmétique. Je peux les appeler A1, A plus R, A plus 2R, A plus 3R. C'est plus simple qu'ici. X1 serait A, et puis chaque terme se tient du précédent en rajoutant le même nombre, la raison. Et pour l'acide géométrique, là je vais les appeler c'est le premier quatre termes, B, BQ, BQ carré BQ Q cube. En respectant la définition, premier terme, donc Y1 serait B. Et le terme suivant se tient du précédent en multipliant par le même nombre la raison. Cette fois-ci, le nombre Q. Alors, avec cette écriture simplifiée et justifiée par la définition, Comment écrire les conditions du problème Z1, Z1 ça va être x1 plus y1, c'est-à-dire a plus b. Et on nous dit que z1 c'est 1. Puis z2, qui est x2 plus y2. BQ. Et ça doit être Z2, ça doit être 8. Z3, pareil, X3 plus Y3 égale <coughs> A plus 2R plus BQ carré. Égale 10. Et finalement la quatrième condition. 4 équations, 4 inconnues, A, B, R et Q, donc il y a de fortes chances de le résoudre. 4 équations, 4 inconnues, le problème c'est que le système n'est pas du tout linéaire. Alors, quelle serait l'astuce pour le résoudre Parce que dès qu'on le résout, on va trouver bien sûr Z5. On va exploiter la sorte de symétrie qui se trouve dans ce problème. Première équation, deuxième équation, troisième, quatrième. Si je soustrais deuxième moins la première, membre à membre, alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Deuxième moins la première, A moins A disparaît, R reste, plus BQ moins B. BQ moins B égale 8 moins 1, 7. Autrement dit R, plus B facteur de Q moins 1, égale 7. Je fais la même chose, la troisième moins la deuxième. Troisième moins la deuxième. On remarque que A disparaît, 2R moins R, ça donne toujours R, plus BQ carré moins BQ. BQ carré moins BQ, égale 10 moins 8, 2. Autrement dit, R plus BQ, facteur de Q moins 1, égale 2. Faisons pareil aussi, quatrième moins la troisième. A moins A, ça disparaît. 3R moins 2R, R. R. BQ cube moins BQ carré égale 32 moins 10, 22. Autrement dit, R plus BQ carré facteur de Q moins 1 égale 22. Est-ce qu'on ne pourrait pas encore ça 1 prime 2 prime 3 prime si j'ajustais de nouveau 2 prime moins 1 prime ça disparaît BQ facteur de Q moins 1 moins B facteur de Q moins 1 égale 2 moins 7 moins 5 et je mets B facteur de Q moins 1 en facteur facteur de Q moins 1 égale moins 5. Autrement dit, B, facteur de Q moins 1 au carré égale moins 5. Faisons la même chose avec 3' moins 2' 3' moins 2' je soustrais. 2 moins 2, 20. De nouveaux facteurs communs. BQ facteur de Q moins 1. BQ facteur de Q moins 1, il reste un Q ici, moins 1, égale 20. BQ facteur de Q moins 1 au carré, égale 20. On a ça. Et on a ça. Étoile double étoile et maintenant l'envie c'est de diviser diviser, diviser, pour régner bien sûr qu'on voit ça divisé par ça il reste tu et ça divisé par ça 20 divisé par moins 5 il reste moins 4 du coup on a trouvé la raison de la suite géométrique on a déjà bien avancé en remplaçant Q par moins 4, on obtient ce système. Et on est très bien content de soustraire pareil. Deuxième équation moins la première. Ça nous donne R moins 5B égale 8 moins 1, 7. Allez, la troisième moins la deuxième. R plus 20B égale 2. 16 moins moins 4, ça fait 20. Et 4e moins 3e, R moins 64 moins 16, ça fait moins 80B, égale 22. Continuons à soustraire. De toute manière, c'est à la mode depuis quelques minutes. R moins R, rien. 20B moins moins 5B, ça fait 25B. 2 moins 7, ça fait moins 5. Du coup, B égale moins 1 sur 5. Et on a trouvé le premier terme de la suite géométrique. Maintenant, pour trouver R, on va remplacer ici B par moins 1,5 et on obtient R moins 5 fois moins 1 cinquième égale 7. Autrement dit, R plus 1 égale 7. R égale 6. Et on remplace aussi B dans la première équation. A moins 1 sur 5 égale 1. Du coup, A égale 1 plus 1 cinquième, 6 cinquième. On a A, on a B, on a R. Q, on l'a trouvé, c'est moins 4. Et avec ça, on a tout. Donc, finalement, Z5, 4R plus BQ puissance 4, ce qui nous donne 6 cinquièmes, c'est le A, plus 4R, 6 fois 4, 24, plus B moins 1 sur 5, fois Q puissance 4, moins 4 puissance 4. Et si vous calculez correctement, d'abord ça, avec les cinquièmes qui sont ici, plus 24, je parie que vous devez obtenir moins 26. Petit complément qui n'a rien à voir, regardez la suite arithmétique. Premier terme, 6 cinquièmes, et puis ça augmente de 6, de 12, de 18, de 24, de ce moment. La suite strictement croissante. Tandis que l'acide géométrique, premier terme, moins un cinquième, et chaque fois on multiplie chaque terme par moins 4, du coup, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc, il y a aussi une suite oscillante très forte. Qu'est-ce que ça donne la somme entre ces deux Les conséquences, tout le monde peut les tirer.